À la base, c'est un bateau qui est sur la Fédération française de voile. C'est considéré, même au niveau de la direction de la mer, un engin de plage. On ne doit pas partir à plus de 2000 de avec un tel engin. Et avec une dérogation et surtout avec ce que les matelots et les, les, les comment dirais-je, euh, les, naviga les navigateurs guadeloupéens ont démontré c'est qu'en en 2021, on a fait le tour complet de la Guadeloupe et encore plus en 2022, un tour complet de la Guadeloupe en partant de Capesterre pour arriver à Capesterre en passant par euh, euh, euh, comment Pointe des Châteaux, Pointe de la Grande Vigie euh, passer par, revenir par euh, vieux, le phare de vieux fort de Vieux-Fort et donc ce sont des bateaux qui normalement ont leurs limites mais avec la maîtrise justement et, le, et la connaissance des matelots, on a dépassé les limites et on a rendu possible de naviguer avec un tel bateau. Puisque sur les bateaux modernes, on peut prendre des ris, c'est-à-dire réduire la surface de voile. Ça, ça a des poulies, ça n'a pas des, poulies, des, des winch, c'est en main directement. Disons que c'est de la navigation comme pour les bûcherons, c'est-à-dire c'est une navigation d'hommes courageux. Et comme on ne peut pas réduire les voiles et quand on a un mauvais temps, on est obligé de faire avec, on, on, on s'adapte, on fait face. Il y a une technique pour pouvoir faire face aux vagues de des côtes 3 mètres ou du vent de 35 nœuds. On a déjà tapé du 41 nœuds et pourtant les bateaux ont pu résister. Donc euh, les limites, effectivement, on ne peut pas faire de la croisière puisque ça reste une grosse planche à voile, on va dire. Et donc c'est juste pour perpétrer et, euh, et faire briller. Euh, le savoir-faire des Guadeloupéens qu'on dit soi-disant, ce ne sont pas des, des navigants et ça, on le démonte tous les jours que c'est menti. On a fait le trophée des Sainte-Oise des avec les, les, les skippers de la route du Rhum, les gabards, ils sont montés et là, je pense qu'ils ont, à partir de la respecter, les, les, naviga les navigateurs guadeloupéens. Il n'y a pas que les Bretons qui savent naviguer, les Guadeloupéens aussi et les Caribéens. Moi, j'ai question une question toute simple à vous poser. Euh, les délais de, les délais de, de fabrication pour, pour un tel navire Alors, Les délais, c'est selon la pression où il y a le tradito qui arrive et, et qu'à l'info fois, un nombre de bateaux à sortir, il faut savoir qu'il en sort entre 5 et 6 par an. C'est quand même énorme. Le record qu'il a déjà fait avec un des bateaux, il a fait en 17 jours. Mais un bateau, il faut compter tranquillement un mois et demi, deux mois tranquillement. Et des fois, il en fait en simultané. Il commence, il met la quille il met les membres, il met à côté, il met les les les, euh, les, plats -bords, les bordés, voilà. Et ensuite, il attaque un deuxième. Donc lui, il est capable en deux mois de faire deux canaux. Mais le record, c'est entre 16 et 17 jours. Voilà. Et l'avantage aussi de, de ça, c'est que nous, grâce à ce support-là, on a créé une ressource erinautique à Casa Rosic pour découvrir les métiers de l'économie bleue, avec un chantier d'insertion avec des jeunes. On a créé justement une clinique de réparation des voies traditionnelles. On en a 14 à Casabroque, à recycle Et dès qu'il y a un PET, il y a un problème avec les jeunes, on répare les bateaux. Et aussi, ils naviguent aussi avec ces bateaux-là. L'avantage aussi, c'est aussi de découvrir tous les métiers qui tournent autour de ce bateau. Comme c'est du bois, on va parler du bûcheronnage, c'est-à-dire tout ce qui est métier des bûcherons. Et aussi euh, au niveau de, de ce qu'on a comme... Euh, euh, euh, comment, de forêts à valoriser euh, en Guadeloupe. Voilà. Est-ce qu'à partir de, de ce type de bateau, on, on peut envisager, par exemple, de, de faire une petite flotte qu peut, euh, qui va permettre euh, aux, aux gens de passage, hein, pour simplement euh, leur faire découvrir cette activité, parce que c'est une activité qui vous l'avez dit vous-même, euh, qui demande de la maîtrise, qui demande de la passion, de l'énergie, mais c'est une vraie découverte. Est-ce qu'on peut envisager, justement, dans le cadre de, de, de, du développement de cette activité, mais aussi de, de, de, de nos territoires, de, de, de permettre euh, ben, une découverte comme on peut faire du jet ski ou comme on, comme on peut faire de la voile, du hubicat, etc., etc. Alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, sur une voile traditionnelle, il faut être quatre confirmés. À partir de ça, on peut faire des en prenant une à deux personnes ou trois personnes en plus. Là, il n'y a pas de mise en, en, en danger, justement, euh, de péril pour la navigation. Parce que vous avez le numéro 1, vous avez le foquier, le, le, le barreur et l'AGV. On peut prendre un amateur en contre-foc, on peut prendre en, en équilibre deuxième matelot, euh, un touriste. Et on l'a déjà fait plusieurs fois, puisqu'on navigue souvent à la datcha. On embarque souvent des touristes ou des, des, des, des, des mineurs hein, de 15 ans, 13 ans, pour qu'ils puissent justement naviguer. Mais. Euh, Monsieur Foy, justement, le père Foy à l'époque, avait fait des bébés vol traditionnels qui sont des bateaux en, en plastique, en, en, en, en polyester, euh, autovideurs qu'on trouve dans, les, dans les, euh, les bases nautiques. Il y en, a quatre à, il y en avait quatre à Gossier, à la base nautique de, du Gosier et il y en a trois, un ou deux ou trois à la base de, de la NASA. Ils ont sorti en 2019 un nouveau avec un autovideur, avec un aluminium, parce qu'en fait, ce genre de bateaux, des formules de la voie traditionnelle, c'est des bateaux fragiles parce que c'est du bois. Le bois, ça travaille. Il ne faut pas croire hein, qu'il est solide. Dans la mer, il, il, il se déforme. Et souvent, on a des petites fissures. Et donc, c'est des bateaux, au niveau budget de, de fonctionnement annuel, c est, on est à plus de 10 à 15 000 euros de fonctionnement. On est tout le temps en train de faire des réparations. Et donc, ce sont des, des meubles, quoi. C'est des choses qui coûtent assez cher. Et donc, à côté, on a fait des bateaux qui, pour, pour le, le coup... Au niveau des bases nautiques. Ça ne veut pas dire qu'on organise aussi des journées d'initiation avec les autres patrons pour faire découvrir la voile traditionnelle comme l'Aïol en Martinique. Alors j'aurais une question et puis surtout on va passer le micro dans l'assistance pour les gens qui auraient des questions à poser. Alors tu as répondu à partir de quel âge et comment on peut s'initier à la voile en Guadeloupe Où est-ce qu'il faut s'adresser Comment on commence et puis euh, une autre question aussi, c'est euh, quelle qualité il faut avoir a priori pour, euh, pour embarquer sur un bateau? Parce que j'imagine que c'est bien du sport. Et puis surtout, quelle qualité euh, cette pratique va développer? Alors pour l'âge, à la limite, on va dire, c'est alors, alors mineur, puissent naviguer, il faut une autorisation parentale déjà pour commencer. Et l'âge à partir de 12 ans, mais c'est physiologique. Euh, ça dépend de la corpulence et, et des fois, il y a des enfants qui sont plus en avance que d'autres. Et la deuxième chose, c'est le courage, euh, c'est-à-dire que euh, ça demande une, une, une, une perspicacité surtout du courage et, et de la volonté et, euh, et à partir de là, on fait de la voile traditionnelle. Alors, J'ai eu moi, pour la chance de créer plusieurs équipes féminines et dans l'histoire, la, la patronne justement d'Adep, de, de, c'était quelqu'un qui, un mois avant de faire de la voile traditionnelle, était couché depuis deux mois pour un problème de santé. D'accord maintenant patronne barreuse d'un bateau de voile traditionnelle, donc quel que soit l'âge, la personne n'a plus âgée qu'on avait, enfin plus âgée, elle avait 65 ans à bord, donc c'est pas une question d'âge, c'est une question de santé, alors si par contre vous avez un problème de santé, euh, un problème de genou, là ça va se révéler en voile traditionnelle, donc la voile traditionnelle, comme on dit, pour c'est 90% le départ, vous prenez un bon départ, vous êtes certain d'arriver dans les premiers, la voile traditionnelle en, en, en préparation physique, c'est 90% de, de préparation physique et de discussion et 10% de navigation. On n'a pas le temps de parler. Sur une voile traditionnelle, quand il y a un, il y a un problème euh, sur le bateau, c'est à terre dans le débriefing qu'on va discuter. Parce que le temps de pouvoir discuter, euh, il y a un coup de vent, le bateau l'a coulé. Donc, euh, c'est après qu'on discute. Euh, on, on se met d'accord et c'est une vraie harmonie humaine sur le bateau. Un bateau est... Ça, C'est dans Alain Froy qui disait ça quand je faisais les chantiers d'insertion, parce que chaque bateau issu là, vous voyez marqué dessus la famille. C'est les jeunes de Casabro qui ont créé ça et qui ont fabriqué avec Alain Froy ce bateau. Ils ont compris que pour eux, la voie traditionnelle, c'est toutes les valeurs d'une famille. En faire ensemble, ne jamais se lâcher. Et pour la petite histoire, pour nous là aussi quatre, celui qui a fait celui-là. Quand on a fait la traversée après avoir construit le bateau avec des jeunes de Mornalo, il y a un jeune qui est tombé malade d'abord dans le canal des Saintes. On pensait le perdre et le petit jeune, il a dit, j'ai dit, on abandonne, on va à cap -Estère. Il a dit non, non, monsieur Franck, on va jusqu'à Pointe-à-Pitre et on arrive. Et c'était le plus faible de l'équipe. Arrivé à Pointe-à-Pitre, il y avait ambulance mais les jeunes l'ont élevé en l'air. On dit le plus courageux de nous, c'est lui. Donc, ça apprend le dépassement de soi et le savoir faire ensemble. Donc, c'est pour nous, un peuple, la Guadeloupe, avec les politiques qui ne savent pas s'entendre et d'autres. Je pense qu'on devrait les mettre une voie traditionnelle pour comprendre ce que c'est que l'esprit d'équipe. Je pense que ça serait une bonne chose. Et donc, il euh, y a le maire de pointe à qui un jour est venu à la mini-transat. La mini il est monté à bord avec nous et il nous a fait couler. <rire> non, parce qu'il n'est pas sorti dans le vieux monde bord, Il n'a pas su se déplacer vu sa grandeur. Eh ben, ça et donc, euh, on va faire circuler le micro parmi l'assistance pour ceux qui auraient des, des questions à poser à Franck. Oui, donc euh, Une question. Euh, euh, est-ce que la voie, alors, le bateau, ce navire, est-ce qu'il peut évoluer? Est-ce qu'on peut lui donner du carbone? Est-ce qu'on peut mettre du carbone? Alors là, tu vas loin. là. Et oui, oui, alors, oui. la question est très intéressante. C'est pour ça que je parlais de jauge. Et c'est justement ce qui est en train de se faire au niveau de la classe des, tra, des, des, des, tra, des, des canaux Saint-Trois. Il y a la jeunesse qui commence à entrer dedans. Sérieusement, on a beaucoup de femmes et beaucoup de qui s'intéressent au patrimoine de voile traditionnelle. Et c'est une très bonne chose. Ça fait 18 ans que j'y suis. Et les formats depuis des années, depuis toujours, hein, c'est comme Obélix, Yotomba, Adam, la marmite, C'est, ils veulent faire évoluer la, la voile traditionnelle en mettant leur connaissance sur le moderne, comme les, les classes 40, qu'on a à côté. Les classes 40, ils ont une jauge. Et en apprenant avec un skipper et les jeunes, les classes 40 ne sont pas faites de carbone. C'est strictement interdit dans la jauge. Parce que ça serait... C'est 20 fois plus de budget alors que ça, compte, ça coûte 800 000 euros, vous mettez, multiplié par 26 était complètement en carbone. Et ce n'est pas la même performance. Donc, mettre tout le monde au même niveau pour caler un les budgets. Pour ceux qui ont beaucoup d'argent des millions. Ils ont dit que la jauge, ça sera du, de, du, euh, de l'époxy et pas plus la en plus. sandwich. Eh ben la voie traditionnelle, c'est la même chose. Tu n'as pas le droit de mettre une goutte de, de, de bois qui ne viendrait pas de la Guadeloupe, à part les sont, qui sont des questions de sécurité, qui sont en bois de, de, de contreplaqué marine, parce qu'on n'a rien trouvé d'autre. Mais tout le bois vient de la Guadeloupe. Tu n'as pas le droit de faire plus de 2,80 m de large, plus de 5,35 m de large, ou des mâts qui, qui culmineraient à plus de 7 m, un peu plus long. Tu ne peux pas utiliser des bombes en aluminium. Ce sont des bambous mâles. Alors, il y a une différence entre les bambous. Hein. Les bambous mâles sont plus épais à, à intérium, au niveau de la section. La jauge traditionnelle, c'est se dire et ça, c'est un peu la discussion entre les patrons. Euh, Est-ce qu'on fait évoluer la george pour faire des anciens plus rapides en mettant... Vous avez vu sur les phoques qu'on a mis des fenêtres, comme les voiles modernes. Ils sont en train de discuter pour mettre des fenêtres sur les GV. Et là, on a dit non, euh, c'est pas possible. Donc, on veut que quand les Guadeloupéens regardent ou les anciens regardent le bateau, ils se souviennent que c'est là-dessus. Et c'est là qu'on protège le patrimoine. C'est comme si les yoles... Maintenant, les yoles sont faits. Mélange carbone-époxy. La forme n'a pas changé. Mais nous, on veut absolument garder nos bois. C'est le jour où ni bois. Nous, qui dit bon, nous devons notre matière. Mais pour l'instant, on veut garder ça. Okay, ne okay. serait-ce que mm -hmm. la partie arrière a été modifiée, on est en train de revenir dessus. Donc, il n'y a aucun navire qui a du carbone pour l'instant Il n'y a aucun bon navire qui a un moteur et qui a du carbone à bord. D'accord. OK. On garde la, la tradition. Et j'ai vu qu'il y avait euh, M. Forbin. Ouais Mathieu, j'ai vu Mathieu, Mathieu. Mathieu, Mathieu viens, viens. viens, viens. Je profite parce que Mathieu, c'est aussi un patron de voiles traditionnelles. C'est aussi un constructeur parce qu'il a voulu se frotter à la construction des, des voiles traditionnelles. Et je crois que Mathieu, au-delà de ce qu'il fait euh, sur des, des magnifiques bateaux en, en polyester, il a quand même beaucoup à dire parce que c'est le patrimoine de Patrick Faubin, le, le, le relais de papa Patrick. Et donc, euh, je crois que tu as beaucoup à dire là-dessus. Je laisse la parole. Ben, bonsoir, monsieur Damme. Bonsoir à tous. Euh, oui, la voile traditionnelle, ça a été le berceau de ma jeunesse. Aujourd'hui, la voile traditionnelle a beaucoup évolué. Il y a une jeunesse qui s'est prise au jeu. On va dire qu'il y a une moyenne d'âge de 20, 25 ans. C'est magique parce qu'aujourd'hui, la voile est en train d'évoluer à un niveau sportif qui est magnifique. Et aujourd'hui, cette démarche, elle est superbe. Quand tu regardes aujourd'hui la construction des bateaux, on a juste un petit bémol en ce moment, la construction des bateaux. On a un problème de transmission sur ce savoir-faire. Mais bon, on sait bien que pour l'instant, c'est vrai que c'est le métier du bois. C'est un métier noble. C'est un métier qui demande de l'amour, de la passion et qui demande beaucoup d'heures de travail pour se mettre au travail, pour réaliser un canot. Aujourd'hui, à la fois, mon oncle Jean, moi, j'en ai fabriqué. C'est une passion. J'ai fabriqué une dizaine de canaux. Mais il faut reconnaître qu'il faut se performer, il faut prendre le temps qu'il faut pour fabriquer un canot qui soit performant pour gagner, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai préféré me concentrer sur la construction des bateaux polyester. C'est ma passion, c'est mon bébé qui fait qu'aujourd'hui, ben, cette démarche me passionne, me passionne énormément. La construction lui-même, il faut reconnaître que quand Alain, Alain fait c'est même plus un canot, c'est un meuble. C'est une belle passion, il faut reconnaître, il faut appeler un chat, un chat, un chien, un chien. Il y a une vraie passion. Alain a fait un super travail d'évolution, que ce soit sur l'esthétique et que ce soit aussi sur la carène des canaux qui permettent aujourd'hui d'évoluer. Parce qu'il faut reconnaître que le public d'aujourd'hui n'était pas le public que j'ai connu moi au début, il y a 20 ans. Au début, on avait des canaux qui étaient, on va dire, très en V, qui étaient très, on va dire, c'était une aiguille sur l'eau. C'était comme un vélo. Dès qu'on arrêtait de pédaler, on tombait. Aujourd'hui, on a des canaux, on peut s'arrêter, on peut foutre la blague à bord. C'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus fun. Il faut le reconnaître. Et c'est là que je dis que le travail a été fait. Il y a eu une grosse évolution en l'espace de 20 ans. Et je pense que tu l'as bien démontré tout à l'heure. Tu l'as bien expliqué. J'ai écouté comment tu as expliqué les choses au grand public. La voile traditionnelle reste un super support et il demande à tout le monde de naviguer. Il n'y a pas d'âge pour naviguer. Il n'y a pas. Il y a vraiment. On navigue de, de zéro, on ne va pas dire zéro, mais 4, 5 ans. À 70 ans, dès que tu peux, tu navigues sur le plan d'eau. J'ai déjà vu de très grandes personnes naviguer. Et quand ils naviguent avec la passion, je peux vous dire que même si tu es jeune et quand tu as fait hommes, on va dire à les 60, 70 ans et qu'ils décident de matcher contre toi sur un plan d'eau, c'est beau à voir. C'est très, très beau à voir. Et après, ben, oui, la construction de canaux. Et c'est un très beau support. Bon. Moi, moi, je l'ai connu par rapport à mon grand père et parce qu'on allait chercher le bois dans la forêt, on le préparait. Ils choisissaient une branche de l'arbre, ils ne coupaient pas tout un arbre. Et ben, ça a été les débuts. Aujourd'hui, ben, je dis que ça a évolué parce que maintenant, il y a des bûcherons qui vont couper le bois et qui l'emmènent pour les constructeurs. Ça permet de faciliter la chose. Ça, c'est déjà une belle évolution parce que ça veut dire que ça a créé les corps de métier, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Il y a toute une branche qui se met en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, très peu de personnes, on va dire, gagnent sa vie avec le canon en bois. Mais ça demande parce que c'est un métier qui est noble. C'est un métier qui, quand on aime de belles choses, on paye le prix et on se donne les moyens d'avoir un canot en bois. Et c'est vrai qu'on l'entretient parce que ça devient comme un enfant, comme un bébé qu'on a, parce qu'on n'aime pas le voir s'abîmer. Ben, moi, une petite anecdote, hein. mon ancien canot, tous les matins, j'allais passer le voir pour lui dire, bon, ben, t'as passé une bonne nuit? Bon, ben, dans le week-end, on se prépare pour aller en compétition. C'était une petite anecdote. Quand on est passionné, on est passionné. Et c'est le bois. Quand on a un bateau en bois ou une belle voiture, on va dire que ça, c'est le canot, parce que j'en parle, parce que moi, c'est ma passion. Mais comme plein d'autres aujourd'hui, aujourd'hui, je ne navigue plus autant qu'avant, parce que j ai, j ai, je me suis donné des, certaines priorités. Mais ce n'est pas pour dire que je ne suis pas passionné. Et je navigue toujours avec des copains, euh, le week-end, de temps en temps. Mais euh, c'est des métiers qui sont présents. Le, le, le matériau aujourd'hui composite, si on en parle, ben oui, c'est un matériau qui a révolutionné le monde du nautisme depuis une quarantaine d'années. Ça a été très vite. Le matériau composite a, est passé de la base du composite. Aujourd'hui, on arrive au composite euh, qui va dans l'aviation, avi, dans les fusées partout. C'est magique. Voilà eh bien, parfait. De toute façon, Alors, c'est un peu la transition qui va nous amener sur la suite. Euh, on, on est parti de, de l'histoire, de la tradition. Euh, à partir de ce canot et on va voir comment tout ça a pu évoluer euh, avec cette transmission, justement, et on va voir l'importance de la transmission familiale, notamment, euh, et, et pour voir les unités les plus modernes qui puissent être construites en Guadeloupe aujourd'hui avec euh, leurs avantages et aussi, bah, évidemment, l'activité économique que ça que ça engendre. Donc, euh, Franck, un, un dernier petit mot de conclusion. Merci beaucoup euh, pour cette présentation et je vais inviter tout le monde. Alors, on va on va devoir se déplacer. On va faire le tour du bassin de la Darse et on va aller voir euh, euh, un bateau à Cham et on va nous expliquer justement toute cette tradition de père en fils pour arriver à ces unités modernes. Ah ben, le mot de conclusion, ça va être euh, ce, ce jeune homme, hein, parce que la transmission entre grand-père, père, fils et ça, ça se perpétue à l'image aussi d'Alain Foy, parce que le, le père Alain Foy a, a transmis à, à Alain qui est maintenant à Petit-Alain. Donc en fait, on continue et on transmet et, et tant mieux pour le patrimoine guadeloupéen. Et donc, euh, un, une petite transition de l'histoire à la modernité. Et euh, on vous invite à, à, à nous rejoindre à l'autre bout de, du quai de la Darce. Rock, rock the booth. Rock, rock, rock, rock the. Eh bien, on va pouvoir reprendre. Merci de nous avoir accompagnés dans cette petite promenade et on est désormais devant. On voit bien un bateau avec des caractéristiques sensiblement différentes et je crois qu'on va avoir l'explication de cette transition depuis la tradition jusqu'à ce type d'unité moderne comme nous le voyons. Et donc nous allons laisser la parole à M. Pinault qui va nous expliquer comment il s'est lancé dans la construction navale. Et puis bien sûr, on est là aussi sur euh, non plus des modèles de voile traditionnels pour des pratiques de loisirs, mais évidemment sur euh, une activité économique, des métiers et euh, des marchés également. Donc, euh... Oui, bonsoir. Bonsoir l'équipe de la région. Bonsoir. Je ne sais pas si le maire de pointe à pitre est là, mais je dis bonsoir à tout le monde. Alors oui, c'est Richard Pinault. Mon petit nom, c'est Hacham. Euh, on a pris le boulot avec nos, nos pères, hein. mon père qui était constructeur. On était à trois frères constructeurs. Qui a fait la voile traditionnelle, il est décédé. Euh, Moi-même, je continue toujours dans toujours le corps de métier. Le look de bateau, j'ai créé ce look-là avec mes trois fils. Mes trois fils, on s'est mis sur une table, discuté le look de bateau, et j'ai réalisé ce bateau. Ce bateau, c'est à partir de Lionel Pinault, mon fils, qui s'est décidé qu'on puisse créer ce bateau. C'est vrai, la construction navale aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui est dedans. Moi, quelquefois, je me suis dit, je dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème euh, par rapport au métier qui va... J'ai peur, j'ai peur parce qu'il n'y a pas ces jeunes Guadeloupéens qui se lancent de ce métier. Est-ce que c'est un problème d'allergie Est-ce que c'est un problème qu'ils ont peur de la, de la résine Je ne sais pas. Moi, ça m'embête dans la mesure que je vois la disparition dans la construction navale entre 5 ans et 10 ans. Si ça continue comme ça aujourd'hui, il n'y a pas de main il n'y a pas de personnes qualifiées. Les chantiers, je prends mon cas, quatre salariés, je prends le cas de Mathieu Forbin, je prends de Jean Forbin, je prends les autres qui sont en Guadeloupe. Après, il n'y a plus, il n'y a plus. La relève, le plus jeune aujourd'hui, je ne sais pas, c'est Lionel Pinault et peut-être un des fils de Mathieu Forbin. Moi, j'aurais souhaité que ça continue dans, autre, dans notre système. On a des charpentiers marines qui sont en retraite. Je prends le cas de Maxime Pinault, je prends le cas de Gary Tempino, je prends Jules, je prends d'autres qui sont en retraite, trouver un moyen de former les jeunes, que ça puisse démarrer autrement. Aujourd'hui, si ça continue comme ça, la le, le métier charpentier marine va disparaître. En Guadeloupe, hein, en Guadeloupe. Dieu merci que j'ai Yonel Pino, mon fils qui est avec moi, qui crée aussi la même chose. Euh, ça me fait très plaisir, c'est un bosseur. J'aurais souhaité qu'il y ait... Dans chaque entreprise guadeloupéenne qui a une dizaine de jeunes, ça peut être insertion, ça peut être des associations, connaître ce métier, surtout toucher le bois pour arriver à la maquette qui est là. S'il n'y a pas de, de toucher le bois, on ne peut pas réaliser des maquettes comme ça. C'est à partir de maquettes qu'on arrive à faire ces constructions-là. Merci. Donc je crois que le, la transition se fait naturellement. Voilà, de père en fils, expliquez-nous un peu comment ben, tu es arrivé dans le métier, euh, comment on doit se former aussi pour euh, apprendre à faire ce genre de bateau, et puis euh, nous expliquer aussi les perspectives économiques hein, d'une entreprise comme la vôtre, euh, quels sont vos clients, euh, à qui vous vous adressez, et si effectivement c'est un secteur porteur, potentiellement porteur d'emploi aussi pour de jeunes Guadeloupéens. C'est des choses qui sont forcément intéressantes. Bonsoir, je me présente Lionel Pinot, le président de la SAS Pinault HM. Euh, j'ai grandi dans ce métier avec mon père depuis... Enfin, j'ai bercé dans ce métier. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés par rapport à On trouve pas beaucoup de jeunes qui veulent s'intégrer dans ce corps de métier. Euh, manque de formation et... On n'a on pas trouvé de, de main d'oeuvre qualifiée. Et puis, moi, ça a, été, ça a été naturellement pour moi. Ça a été naturellement. J'ai vu mon père en ferme et aujourd'hui, il me monte et je suis toujours avec lui. Et on ne finit pas d'apprendre. J'apprends toujours avec lui. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Vous êtes à Guayev On se croise régulièrement. Je connais les jeunes de Guayev. Je suis de Guayev. Qu'est-ce que les jeunes de Guayaf te disent quand tu leur dis « viens travailler avec moi » C'est pas quest ce qu'ils me disent, mais c'est bon, un problème de... Ils veulent l'argent tout de suite, donc ils préfèrent... On m'a déjà dit « ouais, je, je préfère gagner euh, vendre coco à l'eau, je me fais tenter la journée et toi tu... » Donc c'est un peu compliqué. Ouais, voilà. Alors, Après, déclarer un jeune aussi, c'est un problème aussi au niveau de l'RSA, donc il veut rester au noir et toucher l'RSA à côté, donc il ne veut pas être embauché à tremplin. Alors, une, une, il y a vraiment, semble-t-il, un enjeu, effectivement, sur comment on peut susciter des vocations pour que des jeunes s'inscrivent dans ces métiers. Une fois qu'on aurait identifié des jeunes qui auraient envie, quelle, quelle est la formation qui peut amener à ces métiers euh, et puis surtout, quelles, quelles sont les qualités qui sont attendues pour des, des, des apprentis, des ouvriers euh, qui vont euh, se, se, se dédier à, à la construction de, de canaux comme celui-ci? Ben, C'est justement, on a euh, tout ce qui est maintenance nautique, mais ça n'a rien à voir avec la construction navale. Donc, il faut, comme, comme mon père disait, des charpentiers marines. veut dire faut commencer à toucher le bois pour pouvoir réaliser la maquette, de la maquette, faire le moule et faire des des séries de bateaux comme celui-ci. D'accord. Et autre chose, je voudrais savoir quelles sont les innovations que vous avez apportées dans la construction des navires qui font qu'aujourd'hui vous pouvez proposer un modèle comme celui-ci. Et puis, quelle est la gamme que vous proposez, puisque là, on a un 22 pieds, mais je sais que vous avez aussi d'autres produits. Et surtout, quels sont vos clients Je sais qu'il y a de la demande pour la pêche, traditionnellement, mais aussi, évidemment, pour la plaisance. Moi, j'ai eu une éducation avec mon père qui est très dans la finition. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients. La clientèle, elle est plutôt sur la plaisance. Donc on est plutôt plus euh, plaisancier par rapport à la finition que mon père a apporté et la pêche. Un petit, peu, un petit peu de pêche. Et donc, quelle est la gamme de, de navires que vous proposez ben, J'ai le 6 m30, le HM 6 m30. On a le HM 22L. Après, j'ai le H&M 30, le H&M 34 et l'autre H&M 38. Voilà. Enfin, et ensuite, je céderai le micro à l'assistance qui pourra vous poser aussi des questions. Euh, J'avais quand même une petite question aussi. Comment ces produits guadeloupéens, cette fabrication locale trouve sa place sur le marché avec la concurrence effectivement d'autres bateaux qui peuvent être importés? Est ce que vous avez votre place sur le marché? Est ce qu'il y a de la demande? Est ce qu'il y a de la perspective de croissance? pour cette construction guadeloupéenne Si, après, c'est chaque personne en leur clientèle. C'est une question que le client, c'est son, son goût, son choix. Et c'est lui qui décide, en fait. Mais est-ce est... qu'aujourd'hui, le carnet de commandes est plein Est-ce que les, les clients viennent spontanément vous voir pour passer commande L'avenir, l'avenir nous dira. Voilà, maintenant, je vais... Passer le, le micro pour euh, des questions éventuelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait euh, poser des questions particulières Et si ce n'est pas le cas, alors nous allons à nouveau faire un petit déplacement et aller voir euh, un autre chantier, un autre produit euh, de la construction navale guadeloupéenne. Alors après cette nouvelle petite promenade, euh, nous faisons escale désormais devant... Euh, un bateau construit par les chantiers de Mathieu Forbin, qui est là justement pour nous expliquer là aussi comment, de tradition familiale, on arrive à ces unités modernes. Et puis on essaiera d'aborder peut-être la gamme qui est développée par le chantier. On pourra peut-être refaire un point aussi sur les difficultés peut-être que vous rencontrez pour trouver la main d'œuvre qualifiée. Et puis et puis parler aussi des performances de ces navires. Qu'est-ce qui font que ces navires sont attractifs, trouvent leur clientèle? Euh, en pêche ou en plaisance Eh bien, bonsoir à tous. Ben, aujourd'hui, le bâtouille qui est derrière moi s'appelle Formado. C'est une marque que j'ai créée, qui aujourd'hui qui a 25 ans. Aujourd'hui, je suis à la réalisation de ces produits. Une tête pensante. Je ne suis pas forcément un grand charpentier. Je reconnais que Richard Pinault, Alain Foy et plein d'autres ont été des charpentiers qui ont vraiment créé les formes de bateaux. Moi, aujourd'hui, je réalise des navires qui permettent qui répondent à une demande du marché. Je manipule très bien le bois mais cette partie charpentier-marine, je ne suis pas charpentier. Je réalise des bateaux parce que je réponds à une demande. Et ça, je dis un roulot bravo à tous ces charpentiers, parce que c'est vrai que si on manipule pas le bois, on ne réalise pas de bateaux. Mais je ne vais pas me tirer, je vais pas tirer le drap de mon côté en disant que je suis un charpentier. Moi, je fabrique des bateaux pour répondre au marché, répondre à une demande, faire en sorte que les Guadeloupéens aillent sur l'eau et pas que les Guadeloupéens. Parce qu'aujourd'hui, Formado, depuis 20 ans, je vends des bateaux dans la Caraïbe. Nous, vendons, nous avons vendu un certain nombre de bateaux sur la Martinique. Mes confrères aussi, pareil. Et moi, je trouve que c'est une très belle chose parce qu'on valorise la Guadeloupe à l'extérieur. Aujourd'hui, Formado, c'est une marque qui a été réalisée depuis 25 ans et ça continue. Aujourd'hui, c'est 140 bateaux qui naviguent sur le plan d'eau. C'est des navires qui répondent à plusieurs formes de marché. J'ai commencé par la plaisance, après la pêche, le professionnel en transport passager. Et aujourd'hui, nous vendons des bateaux plutôt sur le marché, toujours de la plaisance, mais plaisance professionnelle, parce que c'est un, une branche qui est en train de professionnaliser. Cette professionnalisation vient de l'évolution des marchés. Quand on parle d'évolution de marché, c'est qu'aujourd'hui, on répond à des parts de marché. La pêche a occupé une belle part du marché de la construction locale depuis des années. D'autres confrères sont dessus. Je les encourage, ils sont très bien dessus. Moi, ce n'est pas mon fer de lance. Je suis plutôt sur la plaisance. Le côté sportif, bateau rapide, parce aujourd'hui, il faut répondre à toute la demande. On n'est pas là pour se marcher sur les pieds, on est là pour pouvoir répondre au marché. Ensuite, sur cette réponse de marché, ben, il y a environ 5 ans, oui, un peu plus de 5 ans, il a fallu 8 ans que j'ai traversé l'Atlantique, je fabriquais des bateaux très techniques, en conduite, on connaissait Formado, très rapide, mais on avait un petit bémol. Mathieu, tes bateaux sont trop techniques, monsieur, tout le monde ne peut pas les conduire. Eh j'ai revu les carènes, j'ai créé un nouveau bateau qui a commencé par le 22 8 qui est derrière nous, bateau de 6 ,80 mètres 80 parce qu'il fallait répondre à un marché parce qu'on avait la loi des moins de 7 mètres. Aujourd'hui, les bateaux de moins de 7 paies ne payent pas de droit de navigation. Et il y avait un boom dans cette démarche que les gens voulaient des bateaux et ne pas payer de droit de navigation annuel. Et eh bien, je suis rentré dans cette faille et aujourd'hui, en pas de 5-6 ans, c'est 35 bateaux dans cette gamme qui ont été vendus qui ont permis de passer cette vague difficile depuis le Covid. Et euh, maintenant, ben aujourd'hui, Formado, on se dirige plus sur des bateaux beaucoup plus gros. On est repassé sur des bateaux qui vont jusqu'à 43 pieds. On va jusqu'à 13,60 m. C'est une gamme, c'est une demande du marché. Encore une fois, je ne suis pas là pour pouvoir être en concurrence avec mes confrères. C'est un métier qui est déjà assez dur à faire, qui demande beaucoup d'efforts, qui demande beaucoup de main d'oeuvre. De, on va dire d'engagement, parce que fabriquer un bateau, c'est pas juste prendre de la matière, le passer et dire bon, c'est bon, on a fait un bateau. Il faut de l'engagement, il faut mettre de l'amour, il faut mettre de la passion. Et aujourd'hui, l'équipe qui travaille avec moi, j'ai une équipe de 7 personnes, 5 à Pointe-à-Pitre, 2 à Marie-Galante, parce que j'ai fait un choix de créer un atelier à Marie-Galante avec un centre de formation, j'en parlerai ultérieurement. Mais sur cette partie de construction, il a fallu que je demande de l'engagement et de la passion. Comme Richard l'a dit tout à l'heure, on a besoin de cette jeunesse. Moi, je vais vous le dire, j'ai confiance en notre jeunesse. Aujourd'hui, cette jeunesse a juste besoin d'être accompagnée. Le métier de la construction, ce n'est plus prendre un pinceau, toucher de la résine et... on met... Non, c'est en train d'évoluer parce que ben, le métier change. Bientôt, on arrive avec des matériaux, toujours le polyester, mais on touche à l'infusion parce qu'on ben, y arrive. Hein. ça va aller très vite aujourd'hui en Europe. Mais les femmes construisent des bateaux, les hommes construisent des bateaux. Sur les chaînes de fabrication, on trouve beaucoup de femmes parce qu'elles sont beaucoup plus pointues dans la découpe de tissus, dans la mise en place. Quand je dit de tissus, c'est que fabriquer des bateaux en polyester, c'est de la matière liquide, c'est des tissus de verre et c'est l'association de tout ça, plus une composition chimique qui fait que ça devient dur et ça devient solide. Maintenant, tout le monde peut le faire, mais il faut de l'engagement. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce métier, on passe au numérique, dématérialisé, ben Aujourd'hui, je passe avant quand j'ai commencé, je passais sept jours à l'atelier. J'ai passé cinq jours. Aujourd'hui, passe deux jours à l'atelier, parce que comme je dis maintenant, ben, mon métier a changé. Je suis en rôle de patron. Je passe plus de temps derrière un bureau pour construire les bateaux sur le papier que de fabriquer les bateaux réellement. Ça veut dire qu'il y a une évolution. Moi, j'estime que le nautisme demande de l'engagement. Oui, n'est pas facile. On ne va pas revenir dessus, que ce soit. On le dit, mon confrère l'a dit tout à l'heure. Mais il y a une évolution. La région a été mobilisée sur cette partie, on en a parlé plusieurs fois. C'est vrai qu'on a besoin d'être professionnalisé pour que la jeunesse se retrouve. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse n'a plus envie de passer le même temps que mes grands-parents ont passé, mes parents ont passé, et moi que j'ai passé au début de ma carrière. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une vie, on a besoin de passer plus de temps avec les amis, pas être dans un atelier à fabriquer des bateaux matin, midi et soir. Ça demande de la professionnalisation et de la mise en place. L'avenir nous le dira. Moi, je suis très confiant. J'ai 43 ans. J'adore mon métier et aujourd'hui, je vois cette jeunesse qui arrive et que je fais rêver cette jeunesse avec ses bateaux parce qu'ils se disent mais vous êtes capable de faire ça? Je lui dis oui, on est capable de faire ça. Dès qu'on met de l'engagement et qu'on se forme, on y arrive. Aujourd'hui, quand je dis à un jeune, je ne peux plus te prendre de zéro. Va à l'école, va te former. Quand tu es formé, passe en centre de formation, va faire des stages dans les entreprises, n'aie pas peur de partir, va à l'extérieur. Va en métropole, va en États-Unis, et après, revient sur le territoire fort. Et à partir de là, nous pourrons créer des entreprises qui, avec beaucoup plus de développement. Ça, c'était le point sur le développement. La gamme de bateaux sont assez rapides. Aujourd'hui, moi, j'ai un travail depuis des années sur le développement des carènes, la consommation d'essence, faire en sorte que les bateaux consomment moins d'essence. Vu le prix de l'essence, aujourd'hui, on réfléchit deux à trois fois avant de sortir en mer. Maintenant, moi j'ai fait un travail depuis des années, je suis fier de moi, je n'ai pas besoin de le dire, parce que c'est des bateaux, c'est juste le bateau qui est derrière vous, on consomme un litre d'essence au 1000. On va au Marais Galante et on revient avec 50 litres d'essence. On va au Sainte avec 50 litres d'essence, on revient. Ça devient raisonnable en sachant que ce bateau, on peut mettre 9 personnes. On ne va pas mettre 9 personnes pour aller au Sainte, mais avec 5 personnes, vous divisez 50 litres par 5 personnes, ça fait 10 litres par personne. Ça ne fait pas trop cher la sortie en mer. Après, il y a un coût d'investissement. Il faut acheter le bateau un bateau un comme celui là. Vous êtes dans les 70 000 euros parce qu'il ben, y a la construction du bateau, il y a l'achat du moteur, il y a l'équipement, mais on a la pointe des normes. Aujourd'hui, les chantiers locaux, il n'y a pas que moi, hein, mon frère. Nous sommes dans l'obligation d'être aux normes. On est régi par les normes CE qui nous obligent à avoir des bateaux qui répondent aux normes européennes. On n'est pas aux normes locales, on est aux normes européennes. Cette évolution a été ben, magique pour nous. Là, le, comme je disais, le produit, ben, je vous ai parlé des performances. On peut atteindre des vitesses jusqu'à... Si on met le moteur qui est derrière ce bateau-là, on a atteint 45 nœuds avec un 200 chevaux. C'est déjà très bien. Après, quand on peut mettre 300 chevaux, on a atteint des vitesses jusqu'à 52, 60 nœuds. Ça, c'est là côté passion-vitesse. Et après, aujourd'hui, on est plus sur le bateau économique. On travaille sur l'économie, le côté ben, environnement. Là, aujourd'hui, nous, la marque Formado... On fait en sorte de travailler sur des bateaux propres, des bateaux qui ne rejettent quasiment plus rien à la mer. Ça veut dire qu'on on est vraiment en amont des choses qui vont nous arriver très bientôt. Parce qu'il faut savoir que c'est bien la mer, mais si on préserve notre environnement, on ira plus loin. Ça veut dire qu'on ben, n'a pas d'obligation de le faire aujourd'hui. Mais moi, en tant que meneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que patron, je suis au développement de ma marque. J'ai décidé, de passer à des bateaux propres, parce que c'est mon avenir. J'ai des enfants en bas âge. Ma dernière petite a 4 ans, j'aurais souhaité qu'elle puisse profiter de notre plan d'eau, parce que la Caraïbe est belle, la Guadeloupe est belle. On a une très belle île, mais il faut voir plus loin. La Caraïbe est très belle et il faut protéger ce qu'on a. alors Un petit développement peut être sur l'effort aussi que vous avez entrepris de, de formation des jeunes à la construction et surtout à la maintenance navale. Mais, alors oui, nous avons fait un choix avec mon épouse, nous avons créé un centre de formation qui s'appelle Format, qui forme des jeunes sur Marie-Galante, sur Saint-Martin, parce que j'ai vu, j'ai suis dit, mon métier, comme Richard l'a dit, la moyenne d'âge, c'est 45 ans, c'est trop vieux. Quand on fait de la résine, on fait de matériaux composite, quand on l'a fait pendant 20 ans, 22, 25 ans, on en a marre, on arrête, parce que le matériau, à un moment, on sature avec mais ben, j'ai oui, j'ai créé ce centre de formation parce que je voulais répondre à cette demande du marché. Oui, il y a beaucoup de métiers. Le métier de nautisme, c'est près de 200 métiers. Il y en a énormément. Et on pense qu'on ne voit que le marin pêcheur parce que nos familles nous ont conditionnés. Mais c'est loin de là. Aujourd'hui, la mer, il y a des marins, il y a des capitaines, il y a des chefs mécaniciens, il y a de tout. Le nautisme, c'est énorme, le nombre de métiers. Et la Guadeloupe, c'est vrai que nous sommes en décalage parce qu'on a un petit décalage. Mais je pense que là, la machine est en train de se mettre en route. La région a compris que l'économie bleue est présente. Ça fait partie. Je peux vous dire, on va parler en millions et en milliards. Il y a près de 3 ou 4 milliards qui traversent dans, nos, dans les villes du Nord chaque année. Il y a une masse, une manne financière énorme. Et ce volume financier, nous, en Guadeloupe, on en touche une infime partie parce qu'on ne se donne pas les moyens d'aller récupérer cette manne financière. Mais encore une fois, chacun son travail. Moi, je suis dans la construction. La formation, aujourd'hui, évolue. La Format est en train de présenter des brevets pour des femmes d'embarquement à bord, des matériaux composites. Nous allons se donner les moyens. Là, le président, avec Pôle emploi, a décidé de remettre l'année de marche en route vers nous. Ça faisait un mois, un, mois, un an et demi. qu'on avait tout arrêté, malheureusement. Mais là, on est en train de remettre les choses en route. Marie Galante va recommencer à former des jeunes sur le matériau composite pour vous permettre de répondre à cette demande du marché. Encore une fois, comme les confrères le disent, je peux vous le dire, j'ai beaucoup de confrères quand je les rencontre, nous avons, ils ont le même discours. On a un problème de main dœuvre on a un problème de main dœuvre Encore une fois, chacun son métier. Il y a des gens qui sont pour former, il y a des ceux qui sont pour fabriquer. Merci, Mathieu. Quelques questions, Jean-Marie, peut-être Simplement, euh, j'entends je, le cri de chacun d'entre vous, hein, parce que c'est un cri véritablement. Et euh, là, c'est lui qui va parler, ce n'est pas le passionné de mer. Il y a aujourd'hui, euh, depuis un petit moment déjà, une vraie volonté. On a compris. On a compris qu'effectivement, il fallait former les jeunes. On a compris qu'il fallait vous donner les moyens euh, que cet euh, euh, engagement vis-à-vis -vis de la mer euh, puisse avoir une équité dans le temps. On a véritablement compris qu'il fallait. Euh, accompagner toutes ces filières. L'investissement que fait la région sur la route du Rhum, sur des courses comme le Défi Atlantique, ce n'est pas anodin non plus. C'est aussi une volonté de... d'avoir une autre vision de la mer, une vision beaucoup plus ludique, mais de pouvoir lui dire que derrière, c'est etc. de métiers. Il y a le métier de charpentier, mais il y a aussi d'autres métiers liés aux activités nautiques et pour le coup, c'est ce marché-là qu'on va devoir développer et l'économie bleue dans laquelle nous travaillons et nous agissons, aujourd'hui, va chercher les moyens de pouvoir mettre tout ça à votre disposition. Alors, merci, merci à vous tous pour le travail que vous faites, pour les pinots, pour les Forbains, pour d'autres. Mais la volonté reste la même, c'est de non seulement faire vivre votre activité, mais c'est de faire vivre notre pays aussi à travers cette économie parce que c'est une réalité. Et l'objectif à très court terme, c'est de pouvoir faire des filières complètes. Euh, avec Guadeloupe Formation, avec d'autres. Moi, je suis allé visiter hein, ton centre de formation à Marie-Galante. C'est de pouvoir euh, emmener les jeunes à avoir une approche un petit peu différente, mais à l'objectif de valider un diplôme, de valider une formation, de pouvoir euh, leur proposer quelque chose dans l'hexagone. Et à travers des courses, comme ce qui se fait aujourd'hui, on met en place des partenariats, euh, Kenny Piperole et c'est un très bon exemple, hein, Kenny Piperol. Euh, avant de faire la route du Rhum, euh, il ponçait son bateau. Hein, et celui-là et plein d'autres. Mais Tu vois, je rebondis sur le démarche de Kenny Piperol. Kenny Piperol, je peux vous dire, je suis très fier. Hein très fier parce que nous avons fait la même filière Guadeloupe Grand Large. Mais hormis le fer Guadeloupe Grand Large et la navigation, Kenny, c'est l'avenir du nautisme. Je vous le dis, c'est l'avenir du nautisme. Parce que fabriquer un bateau avec des matériaux de recyclables, avec tous les matériaux composites qu'il est en train de mettre en place avec les chantiers Lalou, je peux vous dire que dans quelques années, on va en entendre parler, mais pas que de l'homme. Oui, oui. La démarche qu'il a mis en place en Europe, je peux vous dire, il travaillait sur son bateau parce que pour payer son bateau, pour être dans l'équipe qu'il est là, il était à Brade, il était à l'atelier, en train de fabriquer, en train de faire des nuits blanches. Il a des bateaux à préparer pour les clients pour gagner sa vie. Je peux vous dire que moi, je suis fier pour Kenny. Je lui dis félicitations. Félicitations, parce que c'est la Guadeloupe. C'est la Guadeloupe qui monte, c'est la Guadeloupe qui avance. D'accord, on l'a pas encore en Guadeloupe chez nous, mmh. mais il représente la Guadeloupe fièrement à l'extérieur. Mmh. Et aujourd'hui, les matériaux qu'il est en train d'utiliser, il est venu me les présenter. Et je trouve ça fabuleux. Parce que Kenny, c'est une histoire entre lui et moi. C'est moi qui lui paye son billet d'avion pour permettre de faire la mini transat. Parce qu'il a présenté son projet à la marine à Bas-du-Fort mmh. et tout le monde a applaudi. Et à la fin, je lui dis, mais bah, Kenny, ils ont applaudi, mais ils ont fait quoi ben, je fais pas. Je dis, Mathieu, euh, me dis, Mathieu, je fais quoi Je lui dis, tu fais quoi Si tu veux défendre ton projet, ce n'est pas en Guadeloupe. Non, bien sûr. Tu vas au salon nautique. Le salon, c'était 15 jours après. Bien Et je lui dis, je te paye le billet. Je n'ai pas de fierté à avoir. Non, non, il faut veux... que tu y ailles. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand je vois Kenny, qui a fait Cébid transat, qui traverse l'Atlantique, là, aujourd'hui, moi, pour moi, il a gagné son défi. Absolument. Il n'a pas parce qu'il est arrivé dans, on va dire... Dans Ça, le c'est les aléas de la course. Voilà. Mais il a gagné parce qu'aujourd'hui, il a construit le bateau. Tu, tu es suffisamment malin et tu connais suffisamment la mer pour savoir en combien de temps le premier dans sa catégorie a fait la traversée. Et lui, si tu retires le temps qu'il a passé à terre, tu sais qui c'est qui a gagné cette course dans sa catégorie. Il a matché. Ça. Il a très bien matché. Et il faut reconnaître qu'il faut dire rouleau, bravo. Ça, voilà. franchement, à Kenny et à toute la démarche qui va derrière. Parce qu'on voit l'homme, mais il y a toute une équipe derrière. C'est ça. Et la Guadeloupe s'est mobilisée derrière lui. Mmh. Et je dis franchement, bravo pour nous. Bravo pour tout ça. Et je tiens à dire juste un petit mot. Je dirais franchement merci à la Guadeloupe parce que si aujourd'hui les chantiers travaillent, c'est qu'il y a une confiance qui a été accordée par nous, cette population, pas que la Guadeloupe, mais je te dis merci à la Guadeloupe parce que si on soutient la production locale, on avancera. C'est le travail de la région et moi, je vais terminer sur ces mots. Plein d'enthousiasme de, plein pour l'avenir. Il n'y a rien à rajouter par, à ça, par rapport à ça. La région Guadeloupe est à vos côtés. L'économie bleue est la commission que préside Camille Pelage. Et là, aujourd'hui, avec tous ces administratifs, vous savez qu'on est à votre écoute et qu'on avance tous ensemble. Voilà, moi, je terminerai là-dessus. Eh bien, merci. Euh, alors, on va clore ce cycle de masterclass qui était... Euh qui se sont déroulés toute la semaine, c'était la dernière, sachant que la course part demain, mais on a eu une parfaite illustration de la transition, de la tradition qu'on a vue, jusqu'à la modernité, et on ne s'arrête pas à la modernité, on se projette même dans le futur, puisqu'on voit bien qu'on se projette sur tout ce qui est de la transition environnementale, et on voit aussi comment... Ben, la, la course nautique transatlantique, une course d'élite au niveau mondial, euh, sert de moteur à toutes ces filières et donc on est bien euh, à notre place euh, ici ce soir dans le cadre du départ imminent, donc demain euh, de la course Défi Atlantique euh, 2023, euh, pour servir de moteur à cette économie bleue, sachant qu'on en attend évidemment ben, des retombées économiques et surtout des retombées en termes d'emplois, d'emplois locaux. Et d'emplois durables donc merci à tous pour euh, votre participation ce soir à, à cet atelier à cette master class et euh... moi je, je voudrais juste dire une chose c'est que mon collègue il dit est là et toute la semaine euh, on s'est euh, relayé sur euh, ces différentes actions et la commission c'est vraiment une commission qui est très investie on, on sait qui vous êtes on va sur vos chantiers on vous parle euh, on, on tu peux le dire, on se croise en mer, on se, on se voit. Et moi, je voudrais juste que vous puissiez nous, nous rejoindre pour pouvoir clôturer tout ça et vous dire qu'on est tous ensemble. Eddie, viens avec nous aussi. Voilà, vous dire qu'on est tous ensemble pour un petit peu changer les choses. Euh, voilà. Vous avez une partie des membres de la commission, l'autre partie est là. Venez, on va juste oui, terminer oui, oui, oui, ça euh, ça ces oui. masterclass. Il faut que vous soyez présents pour euh, terminer ces masterclass. Du but, du but. <rire> voilà, ce sont les gens qui travaillent pour vous euh, régulièrement et qui euh, font en sorte euh, d'aider les pêcheurs, les professionnels, de manière à ce que vous puissiez travailler dans de meilleures conditions. Voilà. On va terminer là-dessus. On vous remercie tous d'avoir été présents sur ce village. Il va continuer à progresser, il va continuer à prendre du volume. Euh, nous avons retenu... Euh, nous tirons les conséquences de, de cet événement pendant une semaine. Euh, beaucoup de choses ont été très bien faites, d'autres méritent réflexion, mais croyez-moi, on sera là au prochain rendez-vous, on aura de plus en plus de monde, on aura de plus en plus de visiteurs, et puis, on pourra faire le point sur euh, l'évolution de votre métier, et on est on est à votre écoute par rapport à tout cela. Voilà. Merci à tous.